Bonjour. Depuis déjà plusieurs années, les vitrio utilisent l'expression de désert médical concernant Vitry-sur-Seine, septième ville la plus peuplée de la région capitale, ce qui est donc un vrai problème à résoudre en priorité. Aussi, je vous propose aujourd'hui d'évoquer les engagements que nous prenons devant vous en termes de santé et de handicap en vue des prochaines élections municipales. Tout d'abord, nous procéderons à la rénovation du centre médico-psychopédagogique, c'est-à-dire le CMPP, pour en faire un lieu agréable, accueillant et rassurant pour les familles. Nous encouragerons aussi la création de maisons médicales pour développer l'offre de santé dans la ville. Ces lieux auront pour but de regrouper des médecins et des infirmiers, notamment dans les quartiers éloignés de la ville, pour proposer aux praticiens un cadre qui leur soit attractif et leur permette d'exercer dans de bonnes conditions. Bien sûr, nous veillerons activement à la prise en charge de tous les vitriots dans notre système de santé local, car les incitations que nous mettrons en place seront assorties de conditions concernant les honoraires et les modalités de prise en charge des patients. Nous mettrons aussi en œuvre un dispositif d'accueil et d'accompagnement auprès des internes en médecine, pour les encourager à réaliser leur internat sur notre ville. Cela contribuera au renfort de l'offre de santé à Vitry-sur-Seine, notamment pour permettre aux vitriots d'obtenir plus facilement des rendez-vous, dans des délais raisonnables. À notre niveau et dans le cadre de la Clause de Compétence Générale des communes, nous mènerons aussi une lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Des progrès extraordinaires ont été faits ces dernières années dans le cadre de la prévention du VIH et de la prise en charge des patients positifs, de même que pour l'hépatite C. Le corollaire à cela, malheureusement, est que l'on observe une explosion des autres IST en France, car l'on a baissé la garde en matière de conscience des risques, de dépistage et de prévention. Notre ville de Vitry-sur-Seine est composée de plus de 40% de jeunes. Il nous paraît donc indispensable de protéger cette jeunesse vitriote, y compris sur ces aspects-là. En matière d'accessibilité et de handicap, nous créerons une commission dédiée qui devra obligatoirement statuer avant tout aménagement dans la ville. Chaque vitrio en situation de handicap pourra la saisir directement. De même, nous organiserons un forum dédié à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, soit dans le cadre d'un événement autonome, soit dans le cadre de la rencontre annuelle candidat entreprise que nous proposons par ailleurs. Plus précisément, quartier par quartier, nous développerons l'accessibilité pour tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Trottoirs, accès aux passages piétons, arrêts de bus, accès au commerce, équipements municipaux, etc. La Commission Handicap et Accessibilité sera activement impliquée dans ces actions. Enfin, nous démocratiserons l'accès aux services publics auprès des personnes en situation de handicap, notamment par le sous-titrage systématique des vidéos municipales que nous diffuserons, l'interprétation en langue des signes françaises lors de la diffusion en direct d'événements importants organisés par la commune et la mise en place de référents spécialisés qui, en mairie, accompagnera les vitriaux concernés dans les différents services et démarches. À ce sujet, j'en profite pour vous signaler que chacune de ces vidéos que nous publions est sous-titrée manuellement pour en faciliter l'accessibilité. Je vous remercie pour votre attention et vous demandez-vous très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle je présenterai un autre volet du programme sur lequel nous nous engageons. Je vous encourage vivement bien sûr à partager cette vidéo autour de vous afin que le plus grand nombre de vitriaux découvrent ces engagements que nous prenons devant vous pour répondre à des besoins réels et concrets. D'ici là, je vous invite à consulter le reste de notre programme sur notre site internet vitri-en-action.fr. A très bientôt.